Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième leçon de piano. Nous avons consacré la première leçon à connaître les bases de l'instrument, c'est-à-dire l'appellation des touches blanches du clavier, ainsi que l'appellation des touches noires. Je pense que par euh, définition, dans l'apprentissage, vous savez que donc, les touches noires se nomment soit dièse, soit bémol. Voilà petit aparté sur la précédente leçon. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais juste répondre à deux, trois questions qui nous ont été posées, à savoir euh, le, le temps à accorder lors de l'apprentissage du piano chaque jour. C'est important de le savoir, je pense que Plusieurs personnes peuvent se poser cette question-là, à savoir est-ce qu'il faut passer 5 heures, 6 heures, 7 heures devant le piano. C'est vrai qu'en soi, chacun a, sa, sa, a son, son emploi du temps et c'est difficile de, de, de s'asseoir 5 heures, 6 heures derrière un piano, bien sûr. Mais on va dire l'idéal, ça serait de, de travailler 45 minutes, 1 heure. Au moins, accorder une heure à l'apprentissage, ce serait une bonne chose chaque jour. Commencer à travailler. Parce qu'en soi, il faut savoir que les notions de, de base du piano peuvent être, euh, c'est vrai qu'elles peuvent paraître compliquées au début, entre les notions des notes que l'on a pu voir lors de la première leçon, des notions que ça on voit aujourd'hui euh, des accords, enfin des, des gammes euh, majeures, pardon. Toutes ces notions-là peuvent paraître beaucoup et difficiles à assimiler. Et euh, je pense que une heure d'apprentissage, c'est pas mal par jour. Si vous pouvez plus, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Et donc à savoir également que euh, euh, cette heure de travail, donc, ce que je vais m'efforcer de faire, c'est de combiner l'aspect euh, littéraire de la musique, on va dire, les notions des gammes, accords. Euh, mais également de le compléter avec des, avec, euh, des exercices pour commencer également à, à toucher le piano, pas simplement le comprendre intellectuellement, mais également le toucher, savoir positionner les doigts, commencer à faire certains déplacements sur les différentes notes. Donc voilà pour ça. Donc une heure en réponse à la question, une heure c'est pas mal. Voilà, euh, une deuxième question qui nous a été posée, c'était concernant l'appellation anglophone des, des notes, à savoir si apprendre cette appellation en plus des, de l'appellation francophone pouvait perturber, c'est vrai que ça peut perturber, mais à savoir que euh, dans les tablatures, donc les tablatures c'est si vous voulez, des livres, des, des recueils dans lesquels vous allez trouver comment jouer tel ou tel chant, donc dans les tablatures de guitare, les tablatures de piano, tablatures qui existent pour différents instruments, ce que vous avez par exemple avoir un, un chant, euh, je ne sais pas, « Mon âme soupire après toi ». Donc avec la tablature, vous aurez les paroles des chants, et souvent les accords des, des, de ces chants, sont, donc, les accords donc, qui permettent de jouer la chanson, sont écrits justement dans cette appellation internationale, universelle, voyez a, B, C, D, etc. Et c'est pour ça que c'est important en fait, de pouvoir maîtriser cet aspect-là pour pouvoir ben, justement comprendre les tablatures. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que euh, si on fait un constat au niveau musical, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recueils qui sont faits euh, avec euh, ce type d'appellation. Et pour les personnes qui ont des synthétiseurs, donc des claviers, avec euh, souvent en bas du clavier, vous avez le nom des, euh, des notes. Vous verrez que sur la plupart des claviers, souvent, ces notes-là sont notées dans le langage universel. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir le connaître et de ne pas mettre de côté cet aspect-là. Un autre point aussi, c'est que si vous maîtrisez, si vous voulez, euh, euh, cette notion, vous aurez la facilité bah, si vous jouez, euh, par exemple, si vous êtes pianiste, si vous, vous apprenez le piano, Jouer avec un guitariste qui ne parle pas forcément la même langue que vous. En fait, le langage de la musique, ce qui est bien, c'est que qu'avec de telles notations, vous pouvez facilement vous comprendre. Il y aura une autre notation qu'on va prendre, mais que je ne vais pas vous donner tout de suite pour ne pas nous embrouiller. Mais c'est important de pouvoir les connaître, donc en réponse à la question. Et troisième question qui nous a été posée, c'est concernant le modèle de clavier à prendre. Je l'ai abordé brièvement. Je vais euh, juste nous, nous donner quelques précisions. Donc, en grande catégorie, si vous voulez, vous allez avoir les synthétiseurs qui sont les, donc les petits synthétiseurs à arrangeurs donc qui sont on va dire, les plus abordables au niveau de l'achat. La particularité, c'est que souvent, ça va être des claviers qui ont 61 touches. Dites-vous au niveau des claviers, il y a trois types donc de tailles de claviers que vous allez trouver. Vous allez travailler donc les, les petits synthétiseurs à 61 touches, les 76 touches qui sont plus grands et les 88 touches comme celui que j'ai ici. Donc c'est vrai que dans l'apprentissage, pour moi, c'est bien au début, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous contenter de, de travailler sur un 61 touche, ça sera... Parfait, il n'y aura pas de problème à ce niveau là après c'est vrai que plus vous allez commencer à progresser avec l'instrument plus vous serez à l'aise avec l'instrument vous verrez que vous aurez besoin d'un toucher autre, vous aurez besoin de, de pouvoir vous déplacer sur le clavier et sur un 61 touche ce n'est pas une chose en fait qu'on peut faire facilement sur un 88 touches, on va avoir vraiment cette facilité là de jouer euh, dans, dans les aigus partir dans, dans le médium, partir dans le grave alors que pour un clavier 61 touches, vous allez être vraiment cantonné dans un, dans un petit espacement. Donc encore une fois, c'est une question de budget. C'est rien de partir sur des synthés à des gros prix exorbitant, sachant que des synthétiseurs, ça peut commencer vraiment à des prix d'entrée de gamme. Et ça peut monter très cher pour tout ce qui est clavier, ce qu'on appelle clavier de scène. Donc voilà, pour commencer... Un petit euh, un, un petit synthétiseur euh, arrangeur ça fera, euh, ça fera ça fera ça fera l'affaire je, je pourrais nous mettre des liens en description donc pour préciser juste qu'il il n'y a aucune publicité qui veut être je veux pas faire de publicité ou quoi que ce soit sur telle ou telle marque dans cette vidéo là on pourra donner ou envoyer si vous nous envoyez des questions euh, à savoir est-ce que vous avez un modèle en tête est-ce que vous pensez que c'est bien, est ce que tu penses que c'est bien Il n'y aura pas de problème pour pouvoir répondre à ces interrogations-là. Encore une fois, on ne veut pas faire de placement de produit quelconques, commencer à citer telle marque, telle marque est mieux que telle marque. Ce n'est pas, pas le but, ce n'est pas l'objectif du tout. Donc voilà pour cette petite aparté concernant les interrogations qui ont pu nous être envoyées. Nous venons au vif du sujet concernant les gammes majeures. Je pense que c'est encore une notion, vous allez dire, qu -ce qu'est-ce que cette notion Il n'y a rien de compliqué en soi, parce que la, la première gamme majeure que nous allons apprendre, vous la connaissez déjà, puisque indirectement, lors de la première leçon, nous l'avons vue ensemble. Pour ceux qui se souviennent et qui ont su le cours, donc nous sommes à do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et Do. Indirectement, vous l'avez appris, cette gamme-là. Pour simplifier la compréhension, si vous voulez, la gamme majeure est une succession de notes. Alors, soyons, nous pouvons la qualifier, si vous voulez, de, de famille. Donc, ces notes-là, nous pouvons les jouer ensemble. Nous pouvons les jouer ensemble. Donc, une gamme est définie par définition par cette note, ou bien le synonyme de notes qu'on l'utilisera plus couramment c'est les degrés. D'accord Donc en exemple dans la gamme de do 1 2 3 4 5 6 7 et 8 nous revenons sur le do. Donc de do à do, nous avons 8 notes. La gamme en elle-même est caractérisée justement par ce nombre, mais elle est également caractérisée par ce qu'on appelle les intervalles. Attention, il va y avoir pas mal de notions, donc n'hésitez pas même lorsque vous visualiserez cette vidéo à revenir sur les différents points pour bien assimiler chaque chose. Là, deux notions importantes que je viens d'aborder, c'est donc la notion de, de degré. C'est le terme courant que nous allons utiliser pour pouvoir caractériser chaque note dans une gamme et l'aspect, si vous voulez, famille. Donc, c'est comme si dans la gamme de Do, donc les 8 notes ou 7 notes, sans compter le, le, le dernier Do, font partie d'une même famille. Donc, cette famille, je peux l'utiliser. Donc, en euh, jouant dans la gamme de Do, je peux utiliser les différentes notes, ici, en jeu. Voilà. Dites-vous, cette gamme est qu'à caractérisé par ces 7 degrés ou 7 notes. Autre aspect pour pouvoir définir une gamme majeure, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les intervalles. Intervalles ou distances si vous préférez, entre ces différents degrés. Exemple, pour bien comprendre. Entre le Do et cette note-là, qui est le Do dièse, il y a ce qu'on appelle un demi-ton. Entre ce Do dièse et le Ré, il y a un demi-ton. Donc C'est-à-dire que un demi-ton plus un demi-ton égale un ton. Même chose pour la distance entre Ré et Ré dièse. Nous avons un demi-ton. La distance entre Ré dièse et Mi un demi-ton plus un demi-ton, ça nous fait un ton. Particularité ici, au niveau de, de l'intervalle, vous voyez, vous n'avez aucune dièse, donc ni bémol. Donc directement, cet intervalle-là, on l'appelle demi-ton. Parce qu'il n'y a pas de noir, de dièse ou de bémol. Ensuite, nous avons la distance fa, fa dièse. On va aller un peu plus vite parce que c'est toujours la même chose. Un demi-ton, fa dièse à sol, nous avons... Un demi-ton, sol à sol dièse, un demi-ton, sol dièse à la, un demi-ton, vous voyez, vous avez un ton. Un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Même chose pour donc la à la dièse, nous avons un demi-ton, de la dièse à si, nous avons un demi-ton, donc de la à si, j'ai un ton. Deuxième particularité, identique à l'intervalle entre mi et fa, donc c'est entre si et do. Je n'ai pas de noir, donc je n'ai pas de dièse ni de bémol. C'est-à-dire que cet intervalle-là correspond à un demi-ton. Voilà. Donc en résumé, entre mon premier degré et mon deuxième degré, j'ai un ton. Entre mon deuxième degré et mon troisième degré, j'ai un ton. Entre mon troisième degré et mon quatrième degré, j'ai un demi-ton. Entre mon quatrième degré et mon cinquième degré, j'ai un ton. Entre le cinquième degré et le sixième degré, j'ai un ton. Entre le sixième degré et le septième degré, j'ai un ton. Et pour revenir donc sur le, ce qu'on appelle l'octave, parce que donc entre le premier Do et le dernier Do, ça fait une distance de 8 notes. Donc Do, 8 octaves. 8 qui signifie plutôt, qui, qui peut se, se, se définir par octave. 8 octaves. Ce n'est pas 8 octaves, mais 8 qui se définit par octave. Voilà Donc la particularité entre Si et Do. Vous avez encore un demi ton -do. Donc, en résumé, on revient sur la notion. Je veux vraiment que ça soit clair. Au début, vous n'allez pas forcément à comprendre à quoi ça correspond. Mais dites-vous, c'est... Ça fait partie des connaissances qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir progresser dans l'instrument. Vraiment impératif. Si on commence à sauter justement ces aspects-là euh, littéraires, ben on risque d'avoir des difficultés pour la suite. On peut jouer à l'oreille, mais après, lorsqu'il s'agira d'expliquer ce que l'on fait, on aura des difficultés. Puisqu'on aura mis on dirait, un couvercle sur tout l'aspect théorique de l'instrument. Donc au niveau des degrés, premier degré... Deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré. Nous revenons sur le dos. Et au niveau des intervalles, donc ce qu'ils expliquaient, c'est que entre deux touches blanches, l'intervalle est de un ton. Et lorsqu'il y, enfin, lorsqu y a deux touches blanches plutôt avec une dièse entre les deux, c'est égal à un ton. Ici, par exemple ici, nous avons un ton. Et la seule particularité, c'est lorsqu'il y a deux notes blanches, deux touches blanches successives, nous avons un demi-ton. Même chose entre le Si et les Do. Nous avons un demi-ton. Voilà. L'exercice du Do, c'est la même chose que je nous ai montré la semaine passée. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous pouvez faire cet exercice à la main droite pour pouvoir vous entraîner sur la gamme de dos. Voilà. Et ce que, pour un petit peu amener un petit peu de sel dans, dans cet apprentissage-là, justement pour que vous puissiez de plus en plus être à l'aise avec le clavier, donc je vais vous inviter à vous positionner, donc à positionner votre petit doigt de la main gauche sur le dos et votre pouce de la main gauche également sur le deuxième Do. Voilà. Et en faisant justement, en plaquant ces deux notes, vous allez faire la montée et la descente de la gamme de Do. Exemple. Donc je plaque lorsque je commence mon premier Do. Do. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, je plaque également, voilà, voilà, là vous avez la gamme de do, que vous connaissez. Deuxième exemple, avec les notions des gammes majeures, bien sûr, nous allons à prendre la gamme de Ré. Toujours en gardant ce tableau donc euh, des, des intervalles qui séparent les différents degrés vous allez voir c'est la même chose avec la gamme de Ré. Donc premier degré donc qui se définit par la gamme, par, le, par ce qu'on appelle la, la, la tonique. Voilà. Ré. Donc le premier degré. Donc, vous verrez en parallèle avec le tableau qui sera, qui sera visible c'est que donc entre le premier degré et le deuxième degré, vous avez un intervalle d'un ton. Donc, deuxième degré, c'est un autre demi. Selon le tableau, vous allez voir que entre. Euh, entre le, le deuxième degré et le troisième degré, vous avez également un ton. Donc, on a dit par définition entre deux blanches, nous avons un demi-ton. Donc, un demi-ton plus un demi-ton, ça nous fait un ton. Donc, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Voilà. Quatrième degré. Cinquième degré. Sixième degré, septième degré. Voilà. Vous pouvez entendre en fait que par ma progression, c'est comme si vous entendez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais c'est un peu plus haut, c'est un peu plus aigu que le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, si, Do que je faisais tout à l'heure. Vous voyez, en fait j'ai décortiqué la gamme de Ré. Ça paraît comme le, le, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que nous chantons. Mais en fait, on, on a juste décalé on, ce qu'on appelle, on a transposé sur une gamme plus haute. Donc toujours avec cette même mélodie. Regardez, dans la gamme de Do, ça faisait... Et dans la gamme de Ré, vous voyez, ça va être la même mélodie, mais un peu plus haut. Voilà. Je vous fais une dernière gamme, juste pour comprendre... Toujours donc vous prenez le tableau à côté, premier degré, donc dans la gamme de Mi, deuxième degré dans la gamme de Mi, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huit octave. Donc je vais nous faire les trois gammes que nous venons d'apprendre, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc ça, c'est la gamme de Do. J'ai commencé par le Do. Je fais la gamme ma majeure de Ré. Ouais. Et la dernière, la gamme de Mi. Et voilà. Donc à mon niveau, je vais m'arrêter. Au niveau de ces trois gammes, mais avec le tableau, je vais nous laisser apprendre la gamme de Fa. La gamme de Sol, la gamme de La, la gamme de Si. Avec le tableau, de pouvoir, donc, avec le tableau à côté, de commencer à chercher justement ces gammes-là. Vu qu'on a vu ensemble les trois premières gammes majeures, pour l'instant, on ne va pas aller dans les gammes dièse, parce que ce sera notre particularité au niveau du placement des doigts, ce qui n'est pas forcément simple. Donc, vous connaissez les trois premières gammes qu'on a vues ensemble. Maintenant, je vais vous laisser découvrir seul en travaillant les dernières gammes. FA, SOL, LA, SI. Et voilà. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de notions, mais en soi... Euh, je pense que ça va aller en, en décortiquant, en décomposant la vidéo, en se posant, en positionnant les doigts, en regardant en parallèle le tableau, justement, pour bien commencer en fait, à assimiler l'aspect des gammes majeures. J'ai assimilé ces premières parties-là. Ensemble, au prochain cours, on va assimiler la suite. Je préfère vraiment diviser le cours en deux à ce niveau-là pour ne pas aller trop vite, justement, pour nous permettre, au fur et à mesure, de commencer à être à l'aise avec l'instrument. Voilà. En espérant que ça vous a aidé, qu'on se retrouve pour le prochain cours pour la suite des gammes majeures. A bientôt.